Le magasin se compose de, de caristes, de réceptionnaires, d'expéditionnaires, d'un de, préleveur aussi au euh, niveau qualité euh, et puis bien sûr de préparateurs de commandes. Vous, votre rôle en tant que responsable, c'est quoi en gros Alors c'est d'attribuer les tâches, euh, pour les tâches journalières, d'organiser le stock euh, pour qu'il soit le plus fiable possible. Vous travaillez avec combien de, de partenaires différents au niveau du transport Vous n'avez pas qu'un seul qui a titré pour toute la Bretagne Ça dépend, on a, on a, on a, on a un transporteur en messagerie euh, qu'on a... Euh, qui, qui est référencé au niveau d'OTB. Puis euh, ensuite, on organise nos transports euh, un peu au jour le jour, donc euh, un peu selon euh, les disponibilités. On a deux ou trois euh, transporteurs. Euh, avec et les qu'en Bretagne ou ça va plus loin. La, là, on va dire 90% de notre activité euh, part sur Érouville Saint Clair en Normandie. Euh, donc directement au siège du groupe euh, du, du siège du groupe Laboratoire Gilbert. Et ensuite on a à peu près 10% qui, vont, qui retournent vers nos clients euh, chez Hygiena, nos Nov'Expert, euh, des, des fabricants aussi. Ouais. Oui. Et par rapport à l'ancien site de production, est-ce que vous avez dû euh, vous reformer par, en arrivant ici pour euh, trouver les, ouais. les nouveaux... Alors moi, je n'ai pas connu euh, l'ancien site de production. Hein. J'ai la chance ou la, la malchance de ne pas connaître ce site-là. <rire> Mais euh, ici, a priori, on, est, on a presque doublé l'effectif au niveau du magasin, enfin, On a doublé l'effectif au niveau du magasin, donc euh, évidemment, euh, ça nécessité des formations pour tout le monde, oui. bon. tant en informatique qu'en qu règle de stockage, qu'en oui, surtout la partie logistique. Hein. Oui. Euh, je me demandais si, mettons pour postuler ici, s'il fallait un, une mention spécifique au diplôme ou si vous faisiez des formations internes oui. à cause des risques et tout ça. On a, on a des formations internes hein, et on a, on, qui sont diligentées par, directement par camp aussi, donc, euh, où il y a un, vraiment un gros service qualité et sécurité. Donc euh, la plupart des formations sont organisées en interne. Donc, et, et, et, on va parler des, des formations euh, salles blanches, parce qu'il y a des salles où on peut Peut-être qu'on vous en a parlé avant, où on peut pas, euh, on peut pas pénétrer comme, comme ça. Enfin, il y a une, des règles vraiment strictes d'hygiène à respecter. On a des formations... Euh, qualité et sécurité pour tout ce qui est chariot élévateur et matériel de manutention. On insiste énormément sur tout ce qui est formation. On sérigraphie tout ce qui est tube, flacon, donc soit du verre ou du plastique. Et nous, les emballages, on ne s'en sert pas du tout. C'est tout ce qui se passe à côté en fait. Une fois que... Une fois que... On peut dire qu'on imprime en fait les logos et les boîtes d'emploi et une fois que c'est imprimé ici, ça passe à côté et là c'est rempli et mis sous étui. Ça arrive souvent que vous vous blessiez justement à cause de la répétition et tout ça Non, on peut pas dire qu'on se blesse ici parce que bon, c'est quand même... Non, mais je veux dire des entorses ou des... Non, jusqu'à présent non, après ça des oui, tendinites, ça commence oui, voilà. au niveau des épaules ou au niveau des poignets, mais bon ça reste... pour l'instant ça va il n'y a essentiellement que des femmes ici pourquoi il n'y a que des filles ici Alors je sais pas, peut-être parce qu'on est plus consciencieuse, oui, je ne sais ça. pas c'est vrai que depuis que je travaille là il y a eu, on a eu un homme mais euh, ça n'a pas Vous êtes plus précise peut-être Peut-être Plus délicate avec vos mains <rire> Après ça, il faudrait demander au chef pourquoi il n'y a que des femmes Oui, ça me <rire> Flacons, ah oui, coups, oui, bah oui. Là, par exemple, les petits flacons, que je fais. Euh, oui, il faut pas avoir des gros doigts non C'est un peu compliqué. Avant de démarrer ma prod, euh, bah, je contrôle mes numéros de lot, mes... le nombre de flacons que j'ai sur ma palette pour voir si ça correspond à les stocks. Après, euh, donc j'ai mon écran qu'on peut voir le... le petit truc rectangulaire. Hein. Euh... Je te vois pas l'écran. Non, sur l'armoire là, on voit. Il y a plein de on, ah où, voilà on, ce qu'on appelle des écrans donc on, on regarde si, le, si le, comment la transparence est bonne on, on bouge les trous après on le cale sur notre machine on regarde justement le fameux BAT et une fois que c'est calé on fait nos essais et on démarre moi là bas j'ai un bac pro secrétariat donc ça n'a rien à voir et non euh, non non, à force de mission d'intérim un jour je me suis retrouvée là et puis euh, on m'a appris le métier. C'est vrai que maintenant je me fais, donc, euh... donc vous restez. Je reste. Je fais partie pour l'instant des plus anciens, donc euh, préparateur euh, sur les machines, mise en œuvre des produits et, et aussi euh, accompagnement des, des nouveaux des arrivants. Donc un petit peu un rôle de formation en plus du reste. Mais d'abord en priorité, euh, bien sûr, préparer les, les produits. Nous, on est dans une partie bien particulière de l'usine, on est en salle blanche, donc on a, euh, on a un sas où on est obligé de se changer et euh, donc d'avoir des tenues bien spécifiques, euh, donc combinaison, masque, charlotte, gants, tablier, euh, manchette, pour pouvoir travailler avec les matières premières euh, euh, que l'on a pour incorporer, pour fabriquer les, les vracs. Est-ce euh, que la préparation des produits est automatisée parce que... Je ne sais pas, euh, ça peut être possible de faire des erreurs, mais... Euh, On a un système de pesée avec étiquette pour tout ce qui est euh, matière première. Après, les machines sont, euh, sont gérées aussi par des automates. Euh, donc, il euh, y a plusieurs systèmes de vérification aussi. Donc, euh, non, les risques d'erreurs ne sont pas... Euh, oui, pas... Ils, sont, ils sont faibles et du coup... Euh, non, parce que je voulais savoir si jamais il y avait des erreurs, ce que vous faisiez des produits euh, bah, contaminés, entre guillemets... Contaminé on ne peut pas parce que de toute façon toutes les matières premières qui rentrent déjà ici en salle de pesée, en salle blanche, elles sont analysées par le labo. Donc elles arrivent. À... Donc ça c'est plutôt pour les parties qui sortent, pour les vrac qui sortent. Euh, généralement déjà un vrac, une fois qu'il est fait, euh, il est analysé d'abord ici. Une fois qu'il est analysé ici, il y a une double vérification avec le laboratoire. Donc si jamais il y a un problème sur un en particulier, un produit en particulier, à ce moment-là, euh, on voit avec le laboratoire qui voit avec les services recherche et développement s'il y a un souci ou pas. Mais bon, c est, c est, ça peut arriver, mais c'est... Voilà. Et pour préparer le produit, est-ce que vous avez une recette déjà établie ou vous faites un peu pif ou, enfin, qui sait qui, sait qui a dit que la recette, ce serait comme ça alors, il y a deux aspects. Euh, la, plupart, euh, la plupart des produits, de toute façon, on a, des, on, a on peut dire, des recettes. Euh, les recettes, elles sont établies euh, par le service Recherche et Développement. Donc, il y a des essais qui sont faits euh, d'un côté euh, sur Paillas, euh, donc au labo euh, à Aéroville, au siège. Et il y a d'autres, euh, après, euh, essais qui sont faits ici, donc aussi avec le service euh, de Recherche et Développement. Et là, donc, euh, on, on réalise ce qu'on appelle des pilotes. C'est-à-dire que tous les essais qu'ils ont faits, eux, sur Payas, pour produire un, un, un, un produit, un vrac, euh, on, on les remet ici à échelle industrielle, déjà, pour voir si la recette est bien. À partir du moment où c'est validé, les résultats sont bons, on peut dire que le, le, le vrac est validé, on peut le mettre en œuvre et donc après le, le conditionner, le commercialiser. Voilà. Après aval, bien sûr, du service. Là, c'est l'atelier de conditionnement, c'est-à-dire qu'on va euh, mettre des vracs en conditionnement qui vont pouvoir être vendus ensuite euh, aux clients. C'est-à-dire qu'en fait, là, en l'occurrence, sur ma ligne, on fait par exemple des flacons. Donc, on va recevoir des flacons vides dans lesquels on va mettre, introduire le produit selon euh, un poids qui a été défini, qu'on va bouchonner, étiqueter et ensuite euh, remettre en carton pour être livré aux clients. et ce, selon des normes qui ont été définies. Le produit fini est fabriqué ici. Est-ce que vous êtes tout le temps sur la même machine ou vous changez de poste des fois Alors, pour ma part, je suis essentiellement sur cette machine, mais je viens des autres. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution aussi possible au sein de l'entreprise. Euh, après, c'est les capacités techniques qui font et aussi l'apprentissage qui fait qu'on peut naviguer d'une ligne à une autre. Mais en règle générale, la plupart des conducteurs sont amenés à travailler sur plusieurs lignes. Les machines sont différentes les et les deux, vraiment... Ah oui, oui, oui, il y a beaucoup de, de différences, vous avez des machines avec chauffe, d'autres qui font des produits plutôt durs, ici c'est du produit liquide, on peut avoir des crèmes, on peut, enfin bon, il y, a, il y a énormément de choses, ici vous allez faire des tubes, ici on fait des flacons, ici on fait des, des sticks, on fait également des faux sur d'autres machines, enfin il y, a, il y a beaucoup de conditionnements différents, donc des machines différentes quand même pas mal de qualifications différentes. Là, Disons qu'après, c'est un apprentissage sur chaque machine. Ouais, voilà. Après, euh, en qualification, euh, bon, il faut avoir des notions d'automatisme, de mécanique, euh, d'hydraulique, euh, encore. Euh, évidemment, une bonne pratique de l'hygiène et de la sécurité. Ouais. C'est vraiment l'électricité. C'est quoi votre formation initiale à vous Alors moi, pour ma part, j'ai un bac professionnel euh, pilotage de systèmes de production automatisés. C'est un peu barbare comme... <rire> comme nom, mais en réalité, euh, bon, tout est compris dans le texte. Hein, C'est-à-dire, ouais, ouais. voilà, je pilote des systèmes de production automatisés. Donc en fait, ça regroupe toutes les, les techniques que je viens de vous citer précédemment.